3 Alors, je m'appelle Nicolas, je travaille pour la compagnie Long Show, euh, et je suis ici pour défendre un spectacle qui s'appelle Opticirque, qui est un spectacle de rue, donc ça joue au temps des frics. Euh, C'est un mélange entre illusion d'optique, jonglage et euh, pas mal d'humour. C'est la première fois que tu venais au cabaret vert C'est la première fois ici. Ouais. Ok. Et tu viens d'où Je viens de Paris. Ok. Très bien. Et tu as tourné dans toute la France tout l'été Là, là j'ai pas mal tourné, ouais, en France, en Belgique. Ok. Et tu penses quoi de ce petit endroit qui s'appelle le Temps des Fricks, euh, qui est un peu à part du festival Je sais pas si tu as été voir le reste du festival. Euh, alors, globalement, je vais pas voir les autres artistes, parce que ça m'intéresse pas. Un gars qui bosse chez Renault, il va pas voir à la fin de la journée de son travail. Euh... <rire> C'est pas vrai, vous mettez pas ça. <rire> C'est terrible. <rire> Non, euh, c'est très très à part effectivement du reste du festival Et en même temps c'est un petit coin de verdure C'est un petit coin où euh, peut-être un peu plus familial Où les gens peuvent se poser, peuvent euh, apprécier des, des propositions artistiques Qui sont euh, un peu plus petites, un peu plus euh, minimales parfois Et il euh, y a une super déco quoi Franchement l'équipe déco euh, et les compagnies qui se sont occupées de ça c'est génial Toi tu trouves que ton, ton spectacle coïncide bien avec l'univers euh, du Temps des Fricks Bah j'espère J'espère que, que, que, que, que ça fait écho, en tout cas, puisque, puisque dans ce spectacle, je fais l'homme fort, il y a, y a des choses avec des illusions d'optique, à un moment donné où j'ai trois bras. Enfin, je suis un frix dans ce spectacle. Donc, euh, j'espère que ça colle, oui. Ok, ah, très bien. Du coup, c'était ma prochaine question. Ici, on est autant des frix. Nous, on est une association qui s'appelle Netflix ah, hein. Donc, on reste dans le thème. Toi, ça serait quoi, ta définition d'un fric Moi, forcément, je, suis... je le vois à travers le prisme du cirque. Euh, puisqu'il y a eu euh, beaucoup de choses autour de ça. Il euh, y a eu un film de Todd Brownings qui s'appelle Fricks, euh, qui moi a été une vraie inspiration. Euh, le Fricks, ça va être celui qui est différent en fait, c'est ça. Et, euh, et euh, au Cirque, on a utilisé ces différences comme, euh, comme un élément euh, commercial, hein, même pas artistique. Et Je pense qu'il faut, faut en profiter de ces différences, il faut les montrer aussi. C'est plutôt une force quoi vous avez assisté au spectacle. qui s'est accompagné au show. Merci beaucoup, je rejoue demain. Si vous n'avez pas tout compris, vous avez le droit de revenir. Il y a plein d'autres super spectacles, allez-y, profitez-en. Et il va y avoir plein de choses ici au temps des Fricks. Il y a l'incroyable famille Hannibal et ses éléphants, il y a euh, Titanos, il y a euh, le fer à coudre, n'hésitez pas, allez voir tous les spectacles.